Oui, Ouais, ouais. Alors, il y en a, j'ai des collègues qui sont embauchés pour faire le malade dans les hôpitaux. Euh, nous, on est embauchés pour faire la promotion de la politique sanitaire du gouvernement et de l'industrie pharmaceutique. Bravo Ouais, merci ouais, voilà. Donc, si vous êtes malade, il y a une chose à faire. Est-ce que vous avez le Covid ou pas Pour le savoir, nous avons l'autotest. Regardez bien tous, voici l'autotest. Voilà. Alors c'est très simple, vous prenez une petite fiche comme celle-ci, vous la roulez. Voilà, vous la mettez dans votre nez. Pas que je confonde avec le micro. Quand tu veux que je te tienne... À... Ah. Voilà, merci. Voilà, merci. Alors, ensuite, pour savoir si c'est positif ou merci. si ça ne l'est pas, voilà, vous demandez à, à une tierce personne. Donc, voilà, euh, madame. Donc, je vais vous demander de tirer un numéro. Ah, C'est l'autotest, hein? Ça. 85. 85. Le numéro 85 n'est pas sur ma fiche. L'autotest est négatif. Frère. Mais pour en être sûr, nous avons mieux. Nous avons le micado test. Voilà, alors, le micado test, c'est ce petit bâton-là, qu'on appelle micado. Voilà, on se met bien profond, comme ça. C'est inoffensif pour les cloisons navales. Et ensuite on regarde, bleu, rouge, c'est négatif. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez vous soigner en toute sécurité grâce au gouvernement et à la participation.